What? <rire> c'est un truc de ouf! Ça, c'était pas les bonnes notes. C'est saturé ou pas? Tu aimes quand ça sature? Si le son est statique, c'est pas drôle sont statiques, pas drôles. Tu vois, par exemple, toi Jean-Michel, t'es très, très statique. Si, t'es drôle, c'est pas la question. Non, non, t'es drôle. Non, non, ne le prends pas mal. Non, ne le prends pas mal, s'il te plaît, ça suffit maintenant. Bon, ça fait pas encore le café, ça remplit pas la fiche d'impôt, il euh, faudra en parler à Korg. Mais ça va pas, non oh, Non Oh Non Non Bon, qu'est-ce que c'est Un mode wave 3, 2, 1 ah, ah Le mode wave, c'est ce synthétiseur. Il vous rappelle quelque chose, c'est vrai. Mais c'est pas du tout le même synthétiseur. Ça, c'est un synthétiseur à table d'onde. Le mode wave. Et il est rouge. Enfin, les boutons. J'aime les boutons. Non, parce que le mode wave et le wave state, c'est pas la même chose. Le wave state, on en a un, c'est un, un synthé à synthèse vectorielle. Ça, c'est de la table d'onde. Ça n'a aucun rapport. C'est pas pareil. Autre chose. Oui, c'est différent. Ça tourne aussi, ça tourne aussi. Ça tourne partout. Je vais lancer. Tu vas lancer. Quand on lance tout ici, on lance les cartons, on lance les caméras, on lance tout. Bon. Pour le mode wave, c'est un synthé à table d'onde. Ça signifie quoi Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce synthétiseur, on va trouver plus de 200 tables d'ondes avec lesquelles on va pouvoir faire de la modulation, l'évolution du son en temps réel avec plein de contrôles. Je vous montre. En fait, niveau architecture, on a deux couches qu'on appelle des layers, ici A et B. Euh, là, pour l'instant, je vais me concentrer sur la layer A. Quand je vais appuyer sur une des deux layers, tout mon panneau avant va être dédié euh, au contrôle de cette layer. Par layer, je vais avoir deux oscillateurs et on va pouvoir euh, les configurer soit avec une table, deux tables ou un sample. Donc là, avec ce petit bouton OSC mode A, A B ou sample. Concrètement, ça veut dire que je peux charger deux tables d'ondes par oscillateur euh, ou un sample. Et donc, je vais avoir deux oscillateurs par layer, multiplié par deux, enfin, les maths, quoi. Ouais. Alors, comment ça marche Donc là, pour l'instant, j'ai une forme d'onde triangulaire, donc une dent de scie. Et puis, je peux aller évoluer entre dent de scie et triangle, sinus. Ça, c'est pour la première table d'onde, mais si je fais Wave Select, ici, je peux aller en choisir plein d'autres il y a euh, Crackles, Decimate, allez, Decimate, oh, j'adore ce nom, ça donne quoi. Voilà, donc je peux charger des tables d'ondes, autant qu'il qu y en a. Hein. Ah, je vais prendre celle-ci, Distopolis. Wow. <rire> ok, alors le truc intéressant, c'est que on peut en avoir deux, donc si je me mets sur AB ici, je peux en charger une deuxième. Donc là, j'avais chargé Distopolis, mais sur la B, je vais charger... Je sais pas, checkerboard. Et puis je peux mixer entre les deux A et B avec le bouton AB blend qui est là. Donc là, si je me mets sur B, je vais me retrouver directement sur euh, la forme d'onde qui s'appelle checkerboard. Oh, oh la vache Et puis je peux mixer avec le blend. Voilà, donc là, je mixe entre Distopolis et checkerboard. Quand je suis à gauche, je suis sur Distopolis. Quand je suis à droite, je suis sur checkerboard. Voilà. Et après, je peux avec le bouton position, je peux continuer de avoir un mix des deux. C'est pas tout parce que je peux morpher encore ces formes d'ondes pour pouvoir triturer, faire des trucs qui sont un petit peu euh, sympas. Avec, euh, regardez par exemple, si je vais sur morph type, là je fais shift morph type. J'ai plusieurs algorithmes. Je peux aller les choisir comme ça ici type. Donc il y a un algorithme de synchro classique. Euh, la synchro, c'est un truc qui permet de synchroniser deux oscillateurs ensemble. Donc quand je fais ça, ça donne ça. <rire> Après, il y a divers algos. Hein. Stretch. Oh là là là là. Vous voyez, il y a plein de manières de détruire sa forme d'onde pour pouvoir avoir des textures qui sont ultra riches, avec plein d'harmoniques partout. Donc vraiment des sons qui peuvent être... Super, super riche, super complet. Alors ça, c'était pour l'oscillateur 1 de la Layer A. Mais il y a deux oscillateurs, OK Donc par exemple, mettons, je vais baisser le niveau de l'oscillateur 1. Et sur l'oscillateur 2, je vais mettre sur Sample, ici, échantillon, en bon François. Et donc quand je vais aller choisir, ici, dans Wave Select, j'ai un multisample, voilà, MS. Voilà, et donc je peux aller choisir. Donc là, j'ai les formes d'ondes classiques de synthé, mais sinon, si je pousse un peu plus loin, j'ai aussi des échantillons. Donc il y a moyen de mixer finalement des sons qui sont issus des formes d'ondes de base et des samples euh, qui sont inclus dans la mémoire d'usine. Ok, un truc, c'est qu'on peut charger ses propres formes d'ondes. Donc si vous voulez avoir des wavetables qui sont euh, d'autres wavetables que vous importez, chargés d'internet ou même les vôtres que vous pouvez créer, vous pouvez les mettre à l'intérieur du mode wave. Au-delà de ça, on a un noise generator ici, générateur de bruit qui peut être commutable euh, en SUB, c'est-à-dire un, un oscillateur plus grave. Je peux avoir un SUB, mais sinon je peux, en appuyant sur TYPE ici, choisir une forme d'onde triangle mon sub, je peux aussi aller choisir une forme d'onde white noise, ou sinon filtered noise, dark noise, je peux même enlever l'oscillateur de base et garder que le noise en fait, c'est rigolo. Speckled noise. Waouh. Saturated noise. C'est saturé ou pas Tu aimes quand ça sature <rire> Bon voilà, ça c'était pour les oscillos. Ok, Évidemment, on va retrouver de quoi moduler tout ça avec euh, des enveloppes. Il y en a quatre. Donc une enveloppe qui est associée par défaut au filtre, une qui est associée par défaut à l'amplification, et puis vous avez deux enveloppes OSC1 et OSC2 qui sont associées par défaut à la position de l'oscillateur 1 et la position de l'oscillateur 2. Ça veut dire que si par exemple je me mets sur oscillateur 1 et que je mets euh, de l'intensité ici, je peux faire varier ce truc-là, ici. Vous voyez la position Je peux faire varier la position en fonction de mon enveloppe. OK, d'accord. Sympa. Mais moi j'aime bien ça parce que ça permet de faire des options qui font évoluer le son en temps réel et c'est ça qui est bien dans un son. Voilà donc ça c'était oscillateur. Après j'ai des filtres, je vais retrouver sur le mode wave euh, des filtres que vous avez déjà vu sur euh, le wave state et sur l'OP6 euh, qui font partie de cette même série dans le même format. On va retrouver la modélisation du poly 6 ici, les sons, les sons de base ça permet de bien écouter les filtres. Voilà, donc ça, c'est le policis avec résonance. Ok, c'est propre. Il hein. ouais. y a une modélisation du MS-20. Low pass. Regardez quand je mets de la réseau. Ouais, c'est pas mal. Et puis, il y a un multi-filter, donc un filtre multiple qui va permettre de faire euh, des combinaisons entre du low pass, du high pass, du band pass, du band reject. Euh, ici, il y a un menu qui s'appelle custom. Vous pouvez aller choisir. Entre différents types de presets, par exemple là, bande pass bandpass dans dry low pass Ça fait un truc hyper sympa. Celui-là, je l'adore. Il sonne de folie. Et puis sinon, il y a mort. Et dans mort, mort. <rire> La mort par des cabinets c'est pas ça <rire> dans mort ici on va retrouver euh, différents types de presets d'autres presets encore avec des euh, deux pôles band pass deux pôles band reject quatre pôles low pass etc etc enfin bref vous avez de quoi vous amuser sur la partie filtre Bien sûr, tout ça, on peut le moduler avec les enveloppes. Par défaut, il y a une enveloppe qui est associée au filtre, mais dans l'espace modulation, qui est disponible dans le menu mode, on va pouvoir réagencer toutes les modulations comme on veut et puis affecter cette enveloppe de filtre à tout autre chose si on a envie. Vous allez me dire, waouh, tout ça est très compliqué. En réalité, pas tant que ça, parce que si vous ne voulez pas aller dans les trucs trop complexes, vous pouvez très facilement faire des sons basiques, analogiques par exemple. Vous avez des tables d'ondes, certes, mais vous pouvez aussi faire des sons très très simples. Je vous donne un exemple. Si je veux faire un bon son de basse à la Moog, bah c'est facile. Je peux prendre mon filtre, par exemple, Poly6, là. Et puis faire un truc comme ça. Je vais mettre du sub, Pff, froid. temps réel, deux minutes. Je peux aussi faire une petite nappe sympa. Euh, mettons que je reparte de cette base-là. J'ai un menu là-haut qui s'appelle Unison. Ici, Unison Voice. Je peux mettre de l'unison, je peux mettre un peu de detune. je vais mettre 8 cents, un peu de sickness, et un peu de stéréo, et ça donne un truc de ouf. Pff, OK Donc, Je vous ai calmé, là, ou pas Il n'y a pas d'effet, hein Zéro effet. Donc attention, méfiez-vous des apparences, ce synthé, c'est pas du tout un jouet, c'est pas du tout euh, un truc cheap. C'est vraiment un gros moteur sonore, quelque chose qui est vraiment très sérieux à l'intérieur. Moi, ce que j'aime bien dans ce, cet aspect, ce, ce, cette forme-là, c'est que c'est pas très encombrant. Dans un studio qui est déjà bien achalandé, euh, on peut le placer très facilement. Et pour un débutant, c'est quelque chose avec lequel on peut s'amuser tout de suite et sur lequel on peut évoluer vers du sound design très, très, très avancé. On a un clavier d'appoint, 37 touches. On peut euh, rajouter un clavier maître si on veut, si on veut évoluer sur quelque chose de plus grand. Donc c'est un investissement qui me semble pour un premier synthé un truc vachement bien. Bon, attendez, je vais rajouter de l'effet, un peu de delay, là, vous voyez, par layer, là, A ou B, j'ai trois effets. Un préfixe dans lequel je vais trouver de la compression, euh, je vais trouver l'égalisation, ring modulator, tremolo, un wave shaper, des effets de modulation style chorus, euh, vibrato, du delay, voilà, il y a une modulation de type echo qui est très sympa, mais sinon, on a aussi euh, d'autres types de delay. Vous voyez, LCR, multiband, reverse delay, stereo cross delay. Et ça, ensuite, vous l'avez donc par layer. Et par-dessus l'ensemble, vous avez une reverb master et un égaliseur pour pouvoir vraiment modeler le son à votre, à votre goût. Je vais mettre de l'effet sur mon, mon son, celui que je viens de faire. Je vais mettre, par exemple, un chorus. <rire> Attends. C'est un truc de ouf Ça, c'était pas les bonnes notes. Voilà, bon bref, vous avez des effets, il y a moyen vraiment de, de modeler son son comme on veut. Et là, j'ai rien modulé en termes de table d'onde. C'est-à-dire que si je veux moduler, je peux prendre par exemple le morph de mon oscillateur 1, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure, je me mets là, je mets de l'intensité, de la fréquence, et puis je choisis un morph, par exemple, je vais prendre mon mirror, voilà. Et tout de suite, ça fait un truc de malade <rire> Ok Fréquence. Alors là, je l'ai mis en triangle, mais si je peux, je peux changer la forme, là. Il y a 5 LFO, hein, donc ça va, quoi. Je vais me mettre en, en Windows Sync. Trop cool Bon, c'est sympa, ok Bon, c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout, évidemment que c'est pas tout. Il y a les boutons rouges, euh, alors qu'est-ce que c'est que ces boutons rouges C'est ce qu'on appelle les mode knobs. C'est euh, des boutons euh, avec lesquels vous allez pouvoir paramétrer de la modulation. Et puis sur mon écran, il y a quatre sections qui vont me permettre d'associer un de ces boutons à un ou plusieurs paramètres. En fait, c'est un peu comme des boutons macro. Alors regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sur l'oscillateur 1, je vais mettre une modulation, euh, je vais faire mode page plus, je vais moduler la position de mon oscillateur 1 avec le mode knob 1. Je fais Enter. Je mets de l'intensité, en appuyant sur Enter, je peux aller plus vite, je vais me mettre à 100% parce que je suis comme ça, moi je suis à mort. à mort Vous allez me dire, ça sert à rien parce que j'ai déjà un bouton. Bah oui, mais sur le mode knob 1, je peux faire encore un autre truc en plus Je peux par exemple mettre le morph qui est là, en plus Et oui, je vais faire mode page plus, move target knob morph. Ensuite, le mode knob 1 comme euh, source, je fais Enter, je mets à fond Et là, je vais aller choisir aussi maintenant un Morph Type qui me plaît, comme par exemple le Sync, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et maintenant... Et là, non seulement je module le Morph, mais je module aussi la position sur un seul bouton, la classe. C'est pas fini C'est pas fini Parce que regardez ce truc-là Le chaos physics Alors ça, ça me permet aussi de faire une source de modulation. Alors c'est simple, hein, c'est un pad xy, je mets mon doigt, c'est cool, je fais varier des paramètres. Mais là où c'est cool, c'est que ce chaos physics, comme il a le mot « physics », il permet d'utiliser des paramètres du monde réel pour pouvoir interagir avec le synthé. Donc par exemple, là, si je vais dans « shift physics », je vais tourner ce bouton-là pour pouvoir dire que j'active les physics. Regardez ce qui se passe. Je fais rebondir une petite bouboule. C'est Pong exactement. C'est un jeu Atari en fait le truc. Attends Et après je peux aller déterminer. Vous voyez friction. Euh, je peux aller dire que ça frictionne plus. Frictionne plus, ça veut dire que ça s'arrête beaucoup plus facilement. Vous voyez Si je mets une friction à zéro, ça s'arrête jamais. Cette vidéo va durer hyper longtemps. Je peux contrôler le temps, je suis le maître du temps. comme dans Fort Boyard. Bon, alors à quoi ça sert tout ça, vous allez me dire bah, Mettons que j'utilise la modulation dont je vous ai parlé tout à l'heure, au lieu de la mettre sur le mode knob 1, je vais la mettre sur le chaos physics. Je vais mettre en X la position, en Y le morphe, regardez ce que ça donne. Et là maintenant... Ça, ça marche avec le doigt. Et maintenant, regardez. J'adore <rire> Excellent. Après, je peux même le pencher, regardez, je peux faire tilt X, tilt Y, j'ai d'autres pages parce qu'en fait, je peux mettre un bump, regardez, vous savez ce que c'est un bump C'est une petite colline, Donc ça, ça fait un obstacle pour la petite boule. Ok, voilà, je peux même changer de position si j'ai envie, ok, voilà, après, je peux dire que ça rebondit sur les bords ou pas, voilà, ça rebondit plus en haut qu'en bas, ça rebondit plus à droite qu'à gauche. Ça... Oh Au secours Au secours <rire> Qu'est-ce qu'il fait Attends, je vais augmenter la friction. Allez, Frictionne un peu, frictionne, frictionne. Tu vas trop vite. Ah, oh, j'ai trop frictionné. Okay. <rire> Alors, c'est pas tout parce qu'en fait, à l'intérieur du mode wave, il y a aussi un séquenceur. C'est un truc de malade et on va retrouver une interface qu'on connaît, parce qu'en fait, c'est un peu quelque chose de très similaire à ce qu'on a sur le Wave State, Par exemple, regardez, le 138 Baby, là. Oh, ça, c'est un truc de malade. En fait, dans ce séquenceur, on peut gérer tout un tas de trucs. On peut gérer le timing, on peut gérer le pitch. En fait, là, vous avez quatre lanes A, B, C, D sur lesquels vous pouvez mapper un paramètre et le séquencer en temps réel lorsque vous appuyez sur une touche. Enfin, c'est vraiment super, quoi. Et ça fait des sons qui sont carrément incroyables. Une petite sélection. de malade c'est un truc de malade Ouais. Au fait, toute cette complexité, elle est dans le séquenceur, dans les différents paramétrages qu'on a sur les oscillateurs. Il y a un mélange de samples, de tables d'ondes, de séquences, de modulations, enfin c'est un son qui est très très complexe. Et en fait, quand on achète ce synthé, si vous analysez ce son et plein d'autres qu'il y a à l'intérieur du mode wave, vous allez apprendre des tas de trucs parce qu'en en fait, en synthèse, il y a tellement de possibilités avec le mode wave que c'est juste incroyable. Quoi. Pas dit, c'est qu'il y a aussi un éditeur. Euh, donc là, vous voyez par exemple, j'ai le son qui s'appelle Grand Pad. En fait, si vous n'aimez pas trop les menus, vous pouvez aller sur l'éditeur, ça se connecte en USB, c'est hyper facile. Et dans cet éditeur, on va retrouver plusieurs fonctions. On va déjà retrouver une fonction euh, Librarian, donc gestion de bibliothèque de son. Vous voyez, on a toutes les données, les performances, les programmes, euh, les presets de Chaos Pad. Euh, les presets de séquences, euh, les presets de lens, les wavetables et je vous annonce que vous pouvez aussi importer vos propres tables d'ondes comme je vous ai dit tout à l'heure donc si vous en avez vous pouvez les mettre à l'intérieur du mode wave et puis vous avez aussi euh, la possibilité de faire un archivage, un backup hein, de toute votre librairie sur votre disque dur vous pouvez aussi recharger d'autres librairies à l'intérieur du synthé, enfin bref, c'est assez flexible. Et dans l'éditeur, on va retrouver l'ensemble des paramètres, toutes les fonctions 100%, elles sont toutes là. Euh, tout ce que vous pouvez paramétrer sur le synthé, vous pouvez le faire sur l'éditeur et inversement. Et en plus ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les boutons ils sont complètement synchro donc là je tourne le cutoff et on le voit qui bouge à l'écran, euh, si je tourne euh, position ça bouge à l'écran, etc, enfin vous voyez il y a l'ensemble des fonctions qui sont disponibles et quand je vais changer de son là, voyez, je vais changer, je vais me mettre sur euh, Grinder MW, ben, automatiquement ça change directement sur l'éditeur donc vous avez une communication bidirectionnelle en temps réel qui s'établit et euh, ben, vous pouvez comme ça paramétrer, faire votre sound design en temps réel que ce soit sur le synthé ou sur l'éditeur. d'autres ou pas T'as qu'à te ok Les liens sont dans la description Non parce que j'ai pas que ça à faire moi, de jouer devant la caméra, d'accord Achetez-le, c'est directement sur le lien qui est là-dessous, mettez des likes, tout ça. Je vous rappelle qu'à 500 millions de likes, je me mets tout nu. On est loin du compte, je vous le dis, loin du compte. Vous êtes pas prêt de me voir sans t-shirt les gars. Non, non, non <rire> Pour plus de détails sur ce synthé, vous pouvez vous rendre sur la chaîne Les Sondiers. J'ai fait une vidéo très complète, ainsi qu'un live de Sound Design. Ça se passe ici, sur la chaîne Les Sondiers. Vous pouvez aller voir, c'est cool. C'est bon Jean-Michel, t'as eu ce que tu voulais Ok On peut le remballer Je peux le remporter Je peux le garder Non Je peux pas le garder T'es sûr T'es es sûr T'es sûr Je vais le garder tu es à moi, tu m'appartiens. Oh, reste Reste, s'il te plaît oh.